mon trône l'autre monde a rejeté vos guerres absurdes les empires s'élargissent ou périssent n'ont profité qu'à vous et non au peuple d'outre-monde fight <epic> 是 Vous êtes un canne déchu. à dormir debout. Kotal Kahn, je suis Raiden, protecteur du royaume Terre. Je te connais. Nous nous connaissons à ton époque. Nous étions des alliés, puis sommes devenus ennemis. Ça me surprend, vu notre animosité commune envers Shao Kahn. Tout a changé après que tu as battu Shinnok. Shinnok a été battu Nos royaumes se sont alliés pour le battre. Mais la victoire t'a rendu mauvais. Pour protéger la Terre, tu t'en es pris à tous les mondes que tu considérais comme dangereux. Non, ce n'est pas possible. Mon Raiden porte l'amulette de Shinnok comme symbole de son Kourou. Rassure-toi, Kotal je ne suis pas ce Raiden-là. Nous voulons la même chose, résoudre cette étrange crise temporelle et éliminer Shao Kahn. Entendu. Liu Kang, Kung Lao et moi allons retourner au Royaume-Terre et déterminer l'ampleur des dégâts temporels. Nous devons tâcher de comprendre le phénomène qui se manifeste. J'enverrai mes éclaireurs surveiller Shao Kahn. Les adieux... Je n'aime pas ça. Ce n'est pas définitif. Je ne peux pas laisser Shao Kahn menacer l'outre-monde. Il faut que justice soit faite pour ce qu'il a fait au mien, et à tout Edenia. Je reviendrai vous chercher. Vous aider, princesse. mes questions, Dévora. J'ai chassé ton peuple, brûlé cette ruche, et toi, tu m'aides. On ne peut pas se fier à elle, excellence. Kotalkan l'a suivi, et elle l'a trahi pour Shinnok. Kotalkan Comment se fait-il que cette vermine occupe mon trône Vous avez voulu fusionner le royaume Terre et l'autre monde. Les dieux anciens sont intervenus, et Raiden vous a tué. C'est là que Milena est devenue Khan. Après que celle-ci ait tué votre fille, Kota a pris le pouvoir. Tu as tué Milena Si c'est le cas, tu mourras <truits> Dévora se trouve sous ma protection, Shao Kahn tout comme vous. Je... suis Chronica. Les légendes disent vrai Je n'apprécie guère le cours actuel de l'histoire. Vous avez donc brisé le temps Non, je l'ai bloqué. Je recrute tous ceux qui réprouvent la façon dont l'histoire se déroule. En fusionnant le passé et le présent, nous réunirons des alliés des deux époques. Qu'est-ce que je gagne à me mêler à vos batailles Un empire bien plus vaste dans le Nouvel Âge, Shao Kahn. Raiden ne viendra plus vous importuner. On peut effacer Raiden de l'histoire C'est une tâche colossale qui réclame beaucoup de pouvoir et d'efforts. Il faut protéger mon sablier pendant que je m'affaire. Vos armées de l'outre-monde peuvent-elles le défendre Elles le peuvent.